business manager de Meta. Avant même de pouvoir aller créer et configurer vos campagnes publicitaires sur Meta, vous devez commencer par créer et configurer votre compte manager. Et l'expérience peut vite s'avérer chaotique voire schizophrénique car même si on a un business en solo founder, on se rend vite compte qu'il faut à chaque fois se donner des permissions en tant que profil, se donner des permissions en tant que compte publicitaire pour pouvoir jouir de toutes les possibilités et tout ça se permettre dans notre business manager et je vous propose d'adopter les meilleures pratiques en suivant ce tutoriel et me voici devant non pas mon business manager mais mon ads manager mon gestionnaire de publicité le lieu depuis lequel vous allez administrer créer optimiser vos campagnes de publicité gérer vos audiences gérer vos créatives et ce n'est pas le business manager, je fais exprès de mettre les pieds dans le plat pour Mettre un terme à la confusion qui peut exister entre le gestionnaire de publicité et le business manager. Le business manager, c'est le niveau au-dessus, là, à partir de laquelle on va pouvoir rattacher nos différentes pages, nos différentes comptes et nos différents euh, camps publicitaires. Pour vous dire toujours la même logique, il suffit de se connecter au business.facebook.com. Là, dans notre cas, j'ai déjà des camps business manager qui sont déjà existants et sur lesquels j'ai déjà la main. Donc, on va plutôt. Faire la démarche depuis un navigateur privé et si on se connecte sur le business.facebook.com, vous allez plutôt tomber sur cette page où là, votre intérêt va être de créer un compte. Pour cela, dans un premier temps, il va falloir vous connecter à votre login Facebook. Hein. Donc, vous devez avoir un profil Facebook afin de bien pouvoir profiter de toutes ces modalités d'administration de votre business manager. À ce niveau-là, ben, vous allez créer une entreprise. Ici, vous êtes demandé de renseigner une adresse email professionnelle. Ce que je vous recommande étant donné que Facebook est peu économe en matière d'email envoyés, c'est de passer un alias, hein, de mettre un filtre dans votre boîte email afin de les archiver tous dans le même endroit et d'éviter de polluer inutilement votre boîte email pro. Donc là, vous allez devoir confirmer votre adresse email donc important évidemment de bien en renseigner une qui est effective à présent nous pouvons nous connecter à notre facebook account manager et là aussi je vous laisse apprécier les efforts qu'a pu réaliser meta puisque dorénavant l'interface est beaucoup plus épurée que ce qu'elle pouvait l'être dans le passé je vous ai mentionné également qu'un des défauts de Facebook, ça pouvait être sa surcommunication qui devenait à la fin euh, illisible, inaudible et euh, invisible. Euh, vous avez la possibilité tout simplement de jouer dessus en la personnalisant et en, et en mettant un switch off. En fait, notifications qui peuvent euh, euh, survenir de ce côté là. Euh, pour débuter, et eh ben, on va commencer. Par adjoindre des comptes de réseaux sociaux sur ce business manager. Alors, on va, pourquoi pas, on crée, hein. on va créer une page, ajouter une page, demander à créer une page. Donc, on a trois possibilités à chaque fois soit ajouter une page si elle existe déjà, soit demander accès si cette page existe déjà, mais vous n'êtes pas l'administrateur. Hein. Si vous êtes notamment en tant qu'agent, c'est la bonne pratique. On va, dans ce cas de figure, créer une page. Euh, ce sera donc une entreprise. Et dans la page, est-ce que c'est disponible Alors, je suis toujours très surpris un hein, des choix euh, que nous suggère euh, Facebook, puisqu'on va du très euh, euh, micro au très vraiment macro santé, beauté, parti politique. Bon, C'est, je suppose aussi, des imprécisions du point de vue euh, traduction. Allez. Donc là, j'ai ma page Facebook, primordial, ajouter des personnes. Dans ce cas de figure, ça va être moi. Et on va vous économiser le fait euh, d'inviter de nouvelles personnes. Mais retenez ce que je vous ai déjà cité. C'est important à chaque fois de doubler les administrateurs parce qu'on n'est jamais à l'abri d'un souci. Et historiquement, sur l'ensemble des plateformes publicitaires que j'ai pu tester d'un point de vue euh, social media, et c'est sur Meta qu'on a le plus de soucis. Mais c'est aussi sur Meta qui a le plus de comptes, qui a le plus de clients, qui a le plus d'argent à se faire. Hein. Je pondère mes propos. On va également ajouter un compte Instagram. Ok. Donc cette fois-ci, vous avez vu, je ne l'ai pas créé puisqu'il existait déjà. Alors s'il y a certains qui se disent, moi j'ai juste un compte Instagram, est-ce que ça vaut le coup de créer un compte Facebook Si on crée un business manager, c'est qu'on compte annoncer. Et donc évidemment qu'il faut créer un compte compte facebook même si à terme on n'y aura pas mais ça nous permet d'afficher également et d'imprimer sur les inventaires liés à facebook et qui sont très souvent par rapport à instagram bien moins onéreux notre compte Instagram a bien été ajouté on a donc sur notre business manager notre compte instagram notre page facebook qu'on ira par la suite personnaliser. On peut également euh, ajouter, je vous l'ai dit, des comptes publicitaires. Là encore, deux possibilités, soit d'en créer un, soit de demander l'accès à un compte publicitaire. Pour information, vous devez bien sûr flécher euh, la page qui sera émettrice de cette demande et surtout renseigner l'ID publicitaire de compte que vous souhaitez récupérer et il faut savoir que cet ID publicitaire vous pouvez le récupérer directement au sein de l'url de votre compte publicitaire ou tout simplement il est associé à votre nom de compte c'est la suite de chiffres qui est ici entre parenthèses un point qui est très important et qu'on va s'empresser de résoudre ensemble dès à présent consiste à vérifier votre domaine donc vous allez dans brand safety vous cliquez sur domaine et c'est par ce moyen que vous allez bien indiquer que oui greenrofi a bien le droit de faire la publicité pour ce site web puisqu'il est bien propriétaire de ce site web donc dans le cas de figure où on est une agence, on va demander l'accès à un domaine, un nom de domaine de notre client. Pensez à supprimer le suffixe et le préfixe de votre nom de domaine. Il ne doit rester que dans sa forme la plus épurée. Et vous cliquez sur ajouter. Et ensuite va se présenter à vous plusieurs possibilités pour vérifier votre nom de domaine alors je n'ai pas de méthode préférée à vous conseiller celle ci on peut par exemple la réaliser depuis un plugin une extension si vous avez votre site qui est sur un cms dans mon cas de figure, je vais utiliser celle-ci et aller enregistrer depuis mon registraire qui est également mon hébergeur. Donc il s'agit de O2 switch pour ne pas le nommer. Et ben, je vous propose également de suivre ça avec moi. Ça pourrait être utile pour ceux qui sont sur le même registraire. On va gérer ça depuis le cPanel. Hein, C'est une interface euh, graphique qui permet d'aller éditer. Tous les enregistrements DNS et on va choisir d'aller éditer les enregistrements de crinroofy.com. On va ajouter un enregistrement. Il s'agit d'un enregistrement en TXT. On enregistre et logiquement, on n'a plus qu'à aller vérifier le domaine. Donc, euh, c'est logique hein, qu'il puisse se produire un peu de temps. Dans mon cas de figure, et la vérification est immédiate. Euh, ça peut mettre quelques minutes. Donc, ne vous affolez pas immédiatement. Utile également à avoir en tête, hein, si vous souhaitez que d'autres publicitaire puisse faire de la publicité vers votre site web notamment si euh, vous disposez d'une marketplace et que et vous avez des fournisseurs qui peut-être souhaitent driver du trafic sur votre marketplace et main pensez à affecter des partenaires euh, et notamment les comptes publicitaires euh, de vos fournisseurs pour qu'ils soient autorisés à renvoyer du trophée du trafic sur votre site site web sur votre marketplace dans ce cas de figure. Vous aurez également cette partie à valider. Je ne l'ai pas mentionné tout à l'heure mais évidemment vous pouvez aussi associer un compte WhatsApp à votre business manager. C'est surtout pertinent lorsque vous avez une stratégie de marketing conversationnel et surtout si vous êtes présent sur certains pays lusonophones, euh, hispanophobes où il y a vraiment cet usage d'utiliser Whatsapp. Ensuite, hein, surtout n'oubliez pas un peu le nerf de la guerre, hein, c'est-à-dire ajouter des moyens de paiement. Hein, C'est la partie la moins plaisante certainement, mais sans ça, ce n'est pas possible. Et là, vous voyez à nouveau qu'il y a cette nécessité d'ajouter une personne qui puisse être éditeur financier, donc... Par défaut, ce sera vous, l'administrateur. Là encore, hein, je vous l'ai dit, dès que c'est possible, n'hésitez pas à donner accès, accès modérément, parce que là, on est sur un sujet sensible, mais dans les équipes assez structurées, ben, c'est logique d'avoir le comptable, euh, d'avoir la personne qui gère les ads, euh, d'avoir, euh, pourquoi pas, le DAF qui est accès à ces informations. Alors, attention autant que possible, essayez plutôt de mettre un RIB à un certain niveau c'est mieux d'être traité par prélèvement puisque le défaut des cartes bancaires c'est qu'elles se périment et euh, il ne faudrait pas qu'elles viennent à se périmer en novembre et qu'en plein milieu de Black Friday votre compte cesse de diffuser la publicité parce qu'elle ne serait plus capable de débuter votre compte en banque. Donc ça aussi c'est anticiper ces cas de figure. Activez également à de facteurs primordial pour se prémunir euh, des hacks. Des ça n'arrive pas qu'aux autres, là encore, rentrer ça dans votre tête. Enfin, je vous invite à centraliser en bonne intelligence vos différentes sources de données euh, dans ce catalogue. Alors, vous allez avoir bah, le pixel, hein, une fois que vous aurez votre compte publicitaire qui soit relié à votre business manager. Et c'est également là où vous administrez l'ensemble des audiences que potentiellement vous pourrez partager entre plusieurs sites qui vous reviendrez de droit. Pour ceux qui collaborent à plusieurs sur des comptes publicitaires, pensez à utiliser et à bien utiliser une bonne nomenclature qui soit comprise et uniforme pour créer des créatifs qui puissent être utilisés dans le temps. C'est aussi ça, la beauté de Facebook. Une publicité qui marche très bien sur un sujet un peu froid en novembre 2022 pourra très bien remarcher en novembre 2024. Donc pensez à documenter, archiver, conserver ce qui fonctionne et documenter ce qui ne fonctionne pas pour éviter de refaire l'erreur plus tard ça peut également ne pas fonctionner sur une période et fonctionner plus tard. Hein. Toujours rester très humble au niveau de vos analyses. Enfin pour terminer je vais vous montrer le lieu où vous pouvez moduler les différents niveaux d'accès que vous souhaitez donner aux différents administrateurs de votre gestionnaire business facebook afin de pourquoi pas ne pas permettre à certains de ces administrateurs de ne pas télécharger les leads que vous générez depuis euh, les annonces de type euh, euh, lead gen sur facebook euh, la lead gen depuis instagram il faut savoir qu'en fait, tous ceux qui remplissent des formulaires de renseignements sont ensuite agrégés ici et vous aurez à terme la possibilité, lorsque vous effectuerez ce type de publicité ou lorsque vous aurez ce type de formulaire sur votre profil Instagram, la possibilité de tout télécharger. déchargé. Il faut le faire surtout régulièrement puisque sachez au bout de 90 jours, ces informations là disparaissent, donc euh, ayez une routine de bien télécharger ces fichiers chaque mois, chaque trimestre maximum. Enfin, il faut que ce soit moins d'un trimestre, puisque ensuite les informations disparaissent. Donc, euh, vous avez également la possibilité de personnaliser l'accès pour éviter pourquoi pas qu'un des admins que vous avez euh, autorisé sur votre gestionnaire de business Facebook ne puisse pourquoi pas, pas télécharger les leads qui seront générés depuis vos publicités euh, lead gen sur Facebook, hein, les formulaires in hein, sur Facebook. C'est de cela dont je parle, pas des formulaires qui seront complétés une fois que votre audience atterrit sur votre landing page. Non, hein, c'est les formulaires complétés depuis Meta. Maintenant que cette première étape est réalisée, concentrez-vous sur la création de votre première campagne et pour ça, j'ai un petit cadeau pour vous. Dans les commentaires, vous trouverez une ressource. Il s'agit d'une quinzaine de créatives simples à reproduire, simples à designer, mais pourtant qui ont connu un très gros succès lorsqu'elles ont été utilisées en Facebook Ads. N'hésitez pas à vous inspirer. Ciao, ciao